We oh. oh. Thank <laughs> you. donner à chacun de nous une oreille attentive à la main. Amen. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Sois le bienvenu dans ta maison. Parce que c'est ta maison aussi, Amen. que nous ne connaissions pas, au travers de ces sacrifices à la croix des cultes le nom de ce moment que nous sommes, et sœurs. Nous oh, sommes en voie de pouvoir prendre part à ce que le Seigneur, notre Dieu, fait et qui nous a accordé aussi la grâce que nous puissions aussi connaître le temps dans lequel nous vivons. Je voudrais remercier de tout mon cœur le Pasteur. Que Dieu bénisse chez moi, mes précieux frères. C'est une joie pour moi et une grâce de me tenir aussi pour vous. Pour partager la parole de notre Dieu. Combien nous sommes heureux parce que nous pouvons nous rassembler en son nom, comme la Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères qui demeureront ensemble. C'est là que le Seigneur, notre Dieu, de, de nous, sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous sommes rassemblés pour un but, parce que nous voulons tous de tout notre cœur le louer et aussi d'entendre aussi, parce qu'il puisse nous apprendre. Comment marcher avec lui, comment lui être réellement agréable, parce que c'est à cela qu'il nous a aussi appelés à pouvoir marcher avec lui. Comme la Bible dit, il est le bon berger. Amen. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mm -hmm. Et il a dit mes brebis entendront ma voix. Il ne suivons pas la voix des étrangers. Nous voulons entendre cette voix de notre bon berger. Et nous voulons simplement le suivre, parce qu'il a dit Je suis le chemin. Il est le chemin, nous devons être dans ce chemin pour que nous ayons l'assurance de ce que nous arriverons certainement au bon temps. Comme on l'a dit la vie, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné certainement son Fils unique, afin qu'il comprenne en les péris ce point et qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans son Fils. C'est lui qui a le Fils a donné la vie. Nous voulons réellement le posséder nous voulons qu'il puisse aussi nous posséder. Pour que nous puissions vraiment marcher avec lui. Que son Seigneur soit béni. Amen. Et la grâce qui nous accorde ce notre... matin. Je voudrais juste que nous dévouons que nous prenions une personne de l'écriture dans le livre de saint Je voudrais aussi remercier mon frère Daniel pour venir nous chercher. Je Dieu nous merci et pardonnez-nous pour le retard parce qu'il fallait aussi prendre notre frère pour le nous aussi. Deux de chapitre 2. Deux de chapitre 2. Deux de chapitre 2. de saint 2, 2. de saint Seigneur jésus chapitre de et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là. Amen. Précieux savoir béni. Je vous Grâce pour moi, Seigneur, pour être ici dans ces lieux, pour pouvoir aussi voir pour le peuple, mes frères et sœurs, pour aussi être ici dans cet endroit, pour le peuple, pour pouvoir avoir la grâce, de pouvoir avoir la nom de Dieu, pour pouvoir signer au travers de la parole. mon frère Daniel, bénis les conducteurs de chants, bénis chaque frère, bénis Abraham, mon Dieu, quelle joie pour nous de pouvoir entendre ce chant. Amen. Amen. Amen. Tonneau, que nous nous aussi les enfants. nous accueillons vos nous avons donné, aussi l'exemple, nous nous nous nous nous lui qui, par ne servait pas ses dieux, mais qui pensait au sein de ses dieux. Bien, comme vous connaissez effectivement comment les choses se sont passées, il a eu à pouvoir montrer le Seigneur sur le chemin du Damas, sur l'été, et le Seigneur réellement aussi lui a montré ce qu'il devait arriver à pouvoir sur le Dieu, sur et qu'il est engagé pour un saint, et cest comme, c'est-à-dire comme le livre des actes, chapitre 22, je pense où on nous dit cela, je vais juste lire cela, acte chapitre 22, mais qu'étant nous montre réellement comment il lui a été donc, nous disons, montrer, et dire effectivement, ce à dire qu'il est à pouvoir savoir, acte 22, verset. Or, oh, un nommé Ananias, en Dieu, selon la loi, et de qui tout le juif demeurant à Damas rendait un témoignage, vint se présenter à moi et me dit Saul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant, je recouvrais la vue et je regardais. Et il dit Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche car tu sais regarder tellement auprès de tous les hommes, les choses que tu as vues et entendues. Amen. Donc c'était assez clair, et oui, pour lesquels le Seigneur lui-même l'avait appelé et aussi avait établi aussi dans le service. Parce que, comme le Seigneur a dit tout à l'heure dans cette Écritures, les choses qu'il aurait entendues, qu'il devait aussi arriver à pouvoir apporter au peuple de Dieu. Et il a eu la grâce de pouvoir recevoir. Et il est dit aussi clairement dans les scènes Écritures, afin que le peuple de Dieu ait l'assurance. Que la parole qu'il a apportée, ce n'est pas... Un... Euh, en suivant des fables mm. ou des imaginations des hommes, comme cet homme de Dieu aussi, il est ici dans le livre de Luc, il dit, afin que tu aies l'assurance des choses que... Je vais lire cela dans Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1. Il dit, verset. Je vais lire le verset. Même verset 1 dit... Plusieurs ayant donc entrepris de proposer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole, qui m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, que tu les exposais par écrit d'une manière suivie, excellente et nous afin que tu reconnaisses la certitude. Des enseignements que tu as reçus, nous. Donc, il fallait qu'il ait l'assurance que les enseignements qu'il a reçus, effectivement, n'étaient pas des choses qui venaient à l'imagination des hommes, mais c'était réellement la parole de Dieu. C'est une parole qui venait réellement du Seigneur. Et c'est comme cela que l'apôtre Paul le met en coïncidence. Le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 10, je pense, quelque chose comme ça, chapitre 11, je pense, Corinthiens chapitre Verset 23, il dit Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc il voulait effectivement que, que le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, effectivement, puisse réellement avoir l'assurance et la parole qui leur est apportée fait qu'ils aient cette foi dans la parole. Parce que si ce n'est pas la parole des hommes et que c'est la parole de Dieu, il est donc digne d'être reçu et d'être cru. Et c'est cela ce qu'il nous dit encore ici, je pense, dans le livre de saint Salonisiens, je voudrais que nous lisions avec vous. Ici aussi, 1 Samuel chapitre 2, les chapitre 2, 1 chapitre 2, verset, verset 13, il nous dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu.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 Ce n'était pas l'imagination de Paul, mais c'était la parole de Dieu en vérité. Parce que si c'est la parole de Dieu, elle doit avoir son action dans celui qui croit. Parce que la Bible dit que c'est uniquement dans la parole de Dieu que se trouve donc la vie. Alors cet homme pouvait leur dire effectivement que. Non, il dit, mais ce que je vous ai annoncé, la parole que je vous ai annoncée, n'est pas de l'homme. Car elle n'est ni reçue, ni appris d'un homme mais c'est par une révélation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça de la galère, savez cela, effectivement. C'était en enfin fait que ceux qui pouvaient écouter en réalité puissent avoir également la Et il est rappelé en fait en disant, mais souvenez-vous comment j'étais auparavant, j'étais scellé dans les traditions de mes pères, effectivement. Et, et j'ai persécuté à outrance même l'Église. Mais quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dans l'essence de ma mère, de révéler à moi son fils. Et sinon, je puis apporter la parole de Dieu, parce que cela n'était pas la parole que, que moi je puis prendre effectivement de moi-même, mais que le Seigneur m'a apporté la grâce de pouvoir avoir. C'est ainsi que dans cette écriture, que nous devons effectivement, nous devons prêter attention lorsque nous venons de lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, ce matin, si nous sommes ainsi rassemblés en ce qu'on c'est parce que chacun de nous à la conscience de quelque chose qui va se passer. Parce que nous sommes là pas pour rien, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose dont on a entendu parler. Est-ce on a réellement entendu parler Et pourquoi nous sommes rassemblés là C'est parce qu'il y a une promesse qui avait été faite. Et celui qui avait fait la promesse, ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un prophète, c'était le Seigneur lui-même. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et ce matin, nous sommes rassemblés ici. Parce que chacun de nous a cette espérance et la foi, réellement que le Seigneur a fait cette promesse, et comme il a fait la promesse, il est aussi capable de croire la tenir aussi. Amen. Et puis attention, il faut bien que nous puissions voir dans les scènes d'écriture, nous lisons cela cette promesse dans Jean 14, pour que nous puissions comprendre, Patrice l'a tablaissé, bien Jean 14, verset 1, dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. En fait, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Donc, remarquez très bien, c'est assez clair, que la promesse qui a été faite ici n'est pas faite à tout le monde. Cette promesse qui a été faite ici, ce n'est pas adressée à tout le monde. La promesse n'a été adressée qu'aux seuls disciples du Seigneur. Et c'est seulement à cela que le Seigneur lui-même a appelé. Parce que Pierre, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Jean, c'est le Seigneur qui l'a appelé. Ainsi ainsi donc tous les disciples. Chacun d'eux a été appelé du Seigneur. Il dit, toi, viens et suis-moi. Et ils sont devenus disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et il appelait même le Maître à dit. Donc, le maître avait ses disciples qui écoutaient effectivement très bien ce que le maître disait et qui mettaient en pratique ce que le maître disait. Donc, un, un disciple est soumis au maître. Donc, c'est à cela, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir faire réellement cette promesse en disant Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, effectivement, je reviendrai pouvoir vous chercher. Et aussi ce matin, nous sommes rassemblés en cet endroit. Et nous croyons effectivement que cette promesse aussi nous appartient. Et pour que la promesse en question nous appartienne, il faut qu'on soit sur la même base qui sort que la promesse avait été faite. Il n'était pas disciples d'un homme, mais ils était disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous fait savoir effectivement que, oui, comme ils étaient disciples, et ils suivaient le maître. Et c'est la même chose aussi, mais ce que le maître a dit aussi dans les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 10, il dit que Jean chapitre 10, regardez très bien. « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le dérégé Le portier lui ouvre et les bébis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le bébé qui lui appartient et il le conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres bébés, il marche devant elle et les bébis les suivent. Parce qu'elle connaissent sa voix. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que le, la parole de Dieu, l'Esprit nous dit que lui, il est le bon berger. Amen. Et le bon berger appelle ses vrais vies. Et c'est lui qui les appelle par leur nom. De la même manière qu'il a aussi appelé Jean, Thomas et Seigneur. Donc il les appelait, qu'il puisse être celui toi, viens et suis-moi. Alors de la même manière aussi que le Seigneur doit aussi vous appeler Amen. chaque homme et chaque femme sur la terre. S'il doit faire partir effectivement les disciples du Seigneur, il doit entendre le Seigneur l'appeler. Pour que tu sois son disciple, il faut qu'il t'appelle. Il faut qu'il te connaisse. Amen. Il t'appelle effectivement. Alors à ce moment-là, tu sais qui t'a appelé. À qui tu dois partir effectivement Avec qui tu dois marcher Parce qu'il dit, je les appelle par leur nom, mm -hmm. et ils Amen. ma voix. Je le fais sortir. Dans différents endroits où vous étiez, vous deviez avoir entendu la voix du Seigneur. pour sortir. Autrement, frères et sœurs, vous avez suivi un homme. Si vous avez suivi un homme, vous fiez pas les de cet homme. Mais si c'est le Seigneur que vous avez entendu, vous avez fait sortir effectivement, alors il est le bon berger pour toi. Il est maintenant ton maître à toi, il te conduira. Il dit, je le ferai sentir, et je le conduirai. Il dit, je marcherai devant elle. Et mes ils me, il me suivent, effectivement. Ils connaissent la voix du bon berger, ils ne voient pas la voix étrangère. Donc c'est à cela, effectivement, que... Puisqu'il est leur maître, puisqu'il est, est leur berger, donc c'est à cela en réalité que le Seigneur a fait la promesse. Parce qu'une brébie, frère et sans son berger, elle ne sait pas où elle est. C'est sûr et certain. Celui qui s'est conduit tout seul, c'est un bouc. Mais une brébie a besoin de son berger. Il va vraiment lui montrer le chemin, c'est premier. Je suis le chemin. Vous savez où je vais, je suis le chemin. Donc, la bénédiction doit suivre effectivement le chemin que le maître a tracé. Et le maître le dit, je suis le chemin. Alors, cette bénédiction, effectivement, s'approchant à son maître, qu'est-ce qu'elle a Elle dépend totalement du maître. C'est sûr et certain. Elle n'est pas indépendante, non. Elle est indépendante du berger. Elle est dépendante du Seigneur. Ainsi donc, cette promesse, effectivement, qu'il a faite, je viendrai vous chercher, il a fait assez de Il a fait cela assez disciples. Maintenant, la question qu'on va se poser ce matin, de quelle et de laquelle bénédiction, effectivement, appartenez-vous mm. Qui est réellement votre berger Si c'est le Seigneur, alors la promesse qui était dite, effectivement, est la vôtre. Mm. Mm. Si elle est vôtre, effectivement, Amen. alors on devient attentif. Amen. À quoi À ce que c'est le Seigneur en question. Puisqu'il a fait la promesse en disant, oh oui, vous savez, quand il a parlé de cela dans les scènes, les actes, effectivement, la Bible dit, après avoir donné, effectivement, ses paroles à parler à ses disciples, et il fut donc enlevé, et il est monté en fait au ciel. Et pendant qu'il était monté, nous attendons effectivement que les disciples avaient les yeux braqués dessus sur l'absurde pendant qu'il montait monté, il ont de repas. Et la Bible dit que oui, des hommes vêtus de blanc leur apparaît, effectivement. Qu'est-ce qu'il leur dit Il est bien. Acte 1, verset 9, il dit Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et il n'y les plus à leurs yeux. Et comme ils avaient les gars fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dire, « Oh, d'Aïe, pourquoi vous avez vous à la au ciel C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du de vous, viendra de la même manière que Amen. vous l'avez vu à l'ancien. Amen. Amen. Donc, ils avaient déjà encore la confirmation que c'est même Jésus qui est monté comme ça, il ne revient de la même manière. Pourquoi mais vous cherchez ses brevets Pourquoi Amen. vous cherchez ses propres disciples Il a dit qu'il ne prendra pas les brevets de quelqu'un d'autre. Il vient simplement pour chercher ses propres brevets à lui. Donc chacun de nous doit être conscient de la position qu'il a effectivement devant la face du Seigneur et ce que le Seigneur a fait de lui. C'est ainsi que, dans les actes, dans les faits, comme on a dit tout à l'heure effectivement, cet homme de Dieu nous parle en disant, parlant effectivement, il est très bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et il ajoute un autre écoutez bien, pour que nous comprenions à qui est-ce que cela s'adresse, pour que nous sachions effectivement pourquoi cela est écrit, parce que si nous sommes de ceux auxquels la promesse avait été faite, nous nous sentirons concernés par tout ce qui concerne le Seigneur Jésus. Ce qu'il a promis, ce qu'il a dit qu de pouvoir faire, et ce qu'il est en train de pouvoir faire, et ce qu'il fera. Parce qu'il a dit effectivement, je m'en vais, moi c'est vrai, mais je ne vous laisserai pas au frère. À qui s'adresse-t-il Toujours ici. Je ne vous laisserai pas au frère. Je vous enverrai le consolateur. Un peu plus long, on comprend. Mais... Il dit, mais, il dit, mais, je, sais, je viendrai à vous. Donc le consolateur en question, c'est lui-même. Donc les disciples doivent bon, savoir qu'effectivement, le maître est parti, mais il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Pourquoi Mais pour toujours conduire les discours. Pour conduire effectivement ces vrai, mais, effectivement, et continuer à pouvoir les enseigner. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui a des oreilles. En tant que ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour continuer à pouvoir parler, pour continuer à pouvoir conduire effectivement, et ainsi, à, à, à garder son peuple, effectivement, dans la voie. Alors, vous entendez pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, nous qui l'avons reçu comme notre Seigneur et sauveur personnel, ce n'est pas à tout le monde, mais ce sont là qui ont réalisé qu'il est réellement Seigneur, la Bible dit, personne Personne, alors personne, ne peut dire Jésus est Seigneur, si, si est Seigneur, Seigneur parle sainte ah, et Amen. Ceux. Parce que sinon, on Amen. repère ce que l'autre a dit. Amen. Mais lorsque nous l'avons reçu, mm -hmm. lorsque nous l'avons cru en lui, qu'il est venu en nous, nous avons expérimenté qui il est, nous savons qu'il est le Seigneur. Ça veut dire quoi Qu'il si est l'unique et véritable Dieu. Voyez ce qu'il dit au peuple d'Israël, écoute au Israël. Mm -hmm. Le Seigneur notre Dieu. Et lui Dieu. Donc nous reconnaissons quand on dit qu'il est le Seigneur. Et c'est pour ça que la Bible nous montre, effectivement, que lorsque le jour de la Pentecôte, effectivement, il y a la parole de Dieu, les Saint-Esprit, le Saint-Esprit est saintes descendu sous les disciples, beaucoup de gens étaient là à Jérusalem, effectivement. Et cet homme, Pierre, effectivement, s'est tenu debout. Il a commencé à porter la parole de Dieu. Et là, tellement conduit par le Saint-Esprit, démontrant comment les seigneurs écritants fassent de parler de la mort de Christ et sa résurrection. Et puis il dit, que toute la maison d'Israël sache. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qu'il va savoir Il est toujours tous les sachent avec certitude de quoi que Dieu a fait c'est Jésus dit ça, il est bien, regardez bien, il est bien. Acte ah, chapitre 2, il est bien. Et c'est important ça. Verset verset verset, verset 30, 35. Verset 30, Acte 2, 33 dit. Élevé par la voix de dieux. il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, il a répondu comme vous le voyez entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que tu ne fasses au marche-pied. Et toute la maison d'Israël s'ajoute donc avec certitude. Que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Amen. Donc, c'est Jésus-là. C'était effectivement l'éternel de l'Ancien Testament. C'est lui que vous avez réuni à de celui-là. Mais c'est le Messie dont les Saintes Écritures avaient parlé. C'est le Messie en question. C'était qui Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, c'était cela, effectivement, que le peuple d'Israël devait savoir. Parce que quand vous l'acceptez comme votre sauveur personnel, vous le placez où parce que la il y a trois personnes, c'est dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Évidemment, quand vous l'acceptez-vous, vous les placez où À la place de Dieu le Fils. Alors maintenant, la Bible te dit que toi, il te dit ici, effectivement, que Dieu a fait Jésus, Seigneur et Christ. C'est vrai, non Alors maintenant, s'il si est Seigneur, à quelle place allez-vous le placer parce qu'il ne peut pas y avoir qu'un Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Amen. Amen. Donc il est au-dessus de tout chose. Amen. S'il si est Seigneur, il est le Dieu Tout-Puissant. Manifesté dans la chair. Pour te sauver, toi. Alors c'est pour ça la Bible dit personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te révèle. Il vient pour t'enseigner, te révéler effectivement que c'est Jésus qu'on voyait effectivement qu'on a méprisé. C'était Dieu dans la forme de l'homme. Amen. Les sauveurs, quand on dit les sauveurs, mais il n'y a qu'un seul sauveur. Amen. Le seul dit sauveur, c'est Dieu lui-même. Amen. Et c'est ce Dieu, effectivement, c'est Dieu, effectivement, c'est le Seigneur. Ainsi donc, nous le disons. Alors maintenant, nous l'avons accepté, nous, comme notre Seigneur est et sauveur. Amen. Parce que nous savons qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Et la Bible dit sous les cieux. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné Amen. parmi les hommes On... avec lesquels nous pouvons être sauvés. Amen. Si ce n'est au nom du Seigneur et son homme, Jésus-Christ. Pas au nom de Yahvé, mais au nom du Seigneur Jésus. C'est absolument important que nous comprenions. Oui, c'est un. La nouvelle alliance, c'est le nom de Jésus. Vraiment très bien. Et si cela est important. Nous devons réaliser cela pour que nous puissions savoir en qui nous avons cru. L'apôtre Paul, vous vous souvenez effectivement comment un... Il dit Moi, il dit, il... il parlait pendant des temps, il venait par l'État, temps enchaîné parce que vous lui mais cet homme-là, non, il pu dit Non, non, non, non, vous me connaissez bien Combien je combattais ce nom de Jésus Mais lorsqu'il a plu à ah, celui qui m'a fait mis pas part de l'essai de ma mère, de réveiller à moi son fils, oh là là, les choses ont changé. Il dit Je n'ai pas été consulté, les essais ou les essai. sénats. Non, non, non, non, non, j'ai pris simplement le parchemin. Le parchemin, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu. Amen. Il dit Là, maintenant, j'étais dans les déserts de la vie, j'ai commencé, le Saint-Esprit a commencé à me m'insouiller. Parce que la Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Amen. Alors là, maintenant, attendez-la ici, effectivement. Il va montrer c'est Jésus en question. Et Dieu dire, effectivement. Mais c'est Dieu lui-même. Alors, il dit ben, ainsi, ainsi, parce que j'ai cru, maintenant, je parle, et puis je peux croire, maintenant, je peux annoncer. Alors pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons maintenant qui il est, ce n'est pas la pénalisée de la personne la clinique, mais c'est le Dieu tout-puissant. Dans la force d'un homme, effectivement, pour me sauver. Oui. Moi ici, je dois reconnaître qui il est. Toi mon frère, tu es censé voir le connaître. Si toi, tu es son disciple, et c'est vrai, que, regardez ceci, frère. Comment peux-tu être le disciples de quelqu'un que tu ne connais pas Ce n'est pas possible. <rire> ah, mais... Tu es dans le doute, dans la certitude. Tu ne peux pas être un disciple. Un disciple connaît son maître. Ah, mais... Il connaît les habitudes, il connaît comment il est. C'est pourquoi, quand il les a appelés tous, il marche avec eux, ils ont vu les choses, et puis ils s'arrête à, à se réveiller. Il dit quest qui dit-vous que donc que je suis dans le fils de l'homme Vous suivez ça Qui dit-vous donc que je suis dans le fils de l'homme la réponse était, le disent le que les autres disent que tu es tué, tu es tué. Certainement c'est bon ça. Les autres ont peuvent dire, parce qu'ils ne marchent pas avec moi, ils ne sont pas avec moi. Ils me voient de loin. Mmh. Mais vous qui vivez avec moi, vous qui chantez des cantiques tous les matins, tous les soirs, qu'est-ce que vous dites que je suis moi, le fils de l'homme Frère et soeur, ça, on n'apprend pas à l'école. Ça, on n'apprend pas dans la... ce nom. Et la Bible dit effectivement que tous ces termes de les... oui. C'est bien qui ouvre la bouche. Il dit, mais tu es le Christ. Amen. Le Fils, il est vivant. Alléluia. Il est réveillé, le Dieu est C'est mon Fils, de mort. ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ça, Non, non ce n'est pas ton intelligence à toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. Donc la révélation vient du Seigneur de Il te révèle toi qui es ce Seigneur, qui es ce Jésus. Parce que tu vas recevoir quelqu'un que tu ne connais pas, Il l'impression de l'infinité. mais tu vas aller où, effectivement, parce que tu as un problème à ce moment-là. Mais maintenant que je sais qui il est, alors, j'ai l'assurance, mmh. que c'est lui que si je possède, Vous suivez cela mmh. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Parce qu'il est le de tout le monde, là. Il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu lui-même. Mmh. Ah oui. Amen. Je sais que c'est si Jésus en question, il est vraiment le Seigneur du ciel et de la terre. Amen. Alors, maintenant, il dit, donc, pour ce qui concerne l'avènement, parce que vous savez... Quand vous connaissez la personne, vous êtes tellement dans la joie, comme mon frère, tout à l'heure, j'étais, dit, je suis assis, de le bénir. Vous savez, il me dit là, il dit, oh frère, nous t'attendons avec beaucoup d'empressement. Touché dans mon cœur, parce qu'il me connaît. On se connaît. Et s'il ne me connaissait pas, il n'allait pas avoir l'empressement Il me dit, mais, qui est donc cette personne qui va venir en fait On ne sait pas tellement très bien, il dit, peut-être qu'il n'a pas avec moi. Mais lui, parce qu'il me connaît, alors, il était dans la joie, il dit, je vais voir mon frère, je vais voir mon frère parce qu'on sait déjà vu, on se connaît c'est la même chose dans l'illusine ils doivent connaître le maître mm -hmm. et celui qui le maître vient, mon maître à moi alléluia C'est lui que vous connaissez quand mm. nous soupirons. souviendrons oui, qu'il revienne l'esprit et l'épouse les, les, les, les, les, les, les disent viens Seigneur mm. et vous comprenez ça mm. l'esprit et l'épouse disent viens Seigneur mm. parce que l'épouse est la partie du Christ n'est-ce euh, pas vrai Amen. Donc c'est le mois qui souffre après la tête. Okay. Donc pour notre crime, pour ainsi l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion. Amen. Donc nous sommes associés, t'as dit ne s'adresse pas aux païens ni aux soi-disant. Non, à ceux-là qui ont eu la grâce de parlement connaître qui est ce Seigneur et qui l'ont reçu et qui ont eu à pouvoir aussi être placés dans le corps. Donc, parce que certainement. Quand on parle de la réunion, ça veut dire que l'enlèvement. Vous connaissez cela, non Amen. Comme nous l'avons vous savez c'est qu'il y passage de la Seigneur. Donc, il s'agit effectivement d'enlèvement, de donc être enlevé avec lui. Amen. Et à qui est-ce qu'on s'adresse Ce qu n'est pas au bébé Non, mm. c'est aux hommes faits. Mm -hmm. Ah oui, c'était pas ce vrai. À ceux-là qu on qui ont eu qu la connaissance de la chose, effectivement, et qui savent, effectivement, qu'il va venir. Voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit, effectivement. Nous attendons, effectivement, ces Seigneur et nous, nous vérifions si nous sommes habillés comme lui, il l'a dit. Amen. Amen. Amen. Amen. Parce que dans le dit son épouse s'est elle-même préparée. C'était donc parce qu'on qu lui a donné le matériel nécessaire pour pouvoir vraiment s'éviter. C'est vrai, non? Parce qu'il lui a été donné, les à de le fin de l'éclatant par le fin de l'éclatant ce sont les œuvres, juste les sages. C'est savez, non? Donc, nous allons sanctifier la vie de nous, les filles de Dieu, placées dans le corps. Alors, c'est là-dedans, maintenant, oui, que nous attendons en réalité ces choses. Nous attendons effectivement la venue du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la vie qui va acheter le sang Oui, il va. venir, il va venir pour qui? OK. Pour toi qui es dans les boîtes, dans les boîtes de nuit, en train de pouvoir tirer les bouteilles, de venir à gauche à droite, et puis tu rentres sur la maison, ouvre le frigo, c'est le whisky là, un peu versé là-bas, puis il va venir, il va venir pas pour toi. Non Il va venir pour ceux qui se sanctifient. Il va venir pour ceux qui, oh Si j'ai tiré la bouteille de verre, de verre, de... Je ne sais pas, les... Je ne sais pas, les whisky, je ne sais pas, les gens, j'ai fait un certain de même dans ma bouche. Si, je viens aujourd'hui. Avec la bouteille de whisky dans ma bouche, je vais Je vais partir. C'est pas possible, mon frère, tu ne partiras pas. Parce que Dieu ne va pas dans les dans la bouteille de verre. Non! Il enlève ceux qui sont sanctifiés. Amen. Il dit à lui, Seigneur, viens vérifier mon oh oh oh. Il vérifie effectivement, est-ce que je suis un autre. Parce que c'est cela, en fait, un véritable croix. Mm. Comme David le dit, quand je dors, nuit-même, mon cœur. Amen. Ce n'est pas qu'il dort, effectivement, il rêve de 6 millions. Parce savez, quand l'auto passe, à l'autre il end des 13, 15 millions. Alors quand le frère dort, 15 millions, 15 millions. millions Gradé seulement 15 millions. Il dort, il rêve le chiffres. Oh. Un fils de Dieu ne pense pas au loto. Oh. Lorsqu'il dort, son cœur le fait penser au Seigneur. Ça, ah, c'est la vérité, frère et soeur. Pourquoi Parce que, vous savez, le Seigneur dit, là où est ton cœur Là aussi est ton trésor. Amen. Si ton cœur est entre les mains du Seigneur, tu prends à lui, oh tu sais que tout ce dont tu as besoin, il convoira. Il n'a pas besoin de notre. Non. Oh. Ce que lui veut, c'est que toi, je en la retraite à lui. Mm. Et tout le reste, il prend soin. Amen. Amen. Il est considéré l'histoire des champs. C'est vrai ça. Oui. Mais Dieu lui-même prend soin de même les autres du ciel. Il est servi. Il est votre Père se laisse effectivement cesser ouais, ouais, ouais, en soi-d'eux. Ouais, ouais, ouais. Vous avez vos raison, vous valez plus que, oiseau que non. De les oiseaux qui s'y misent. Vous écoutez la réunion de Seigneur et notre réunion avec lui. Amen. Donc, nous avons, nous comprenons maintenant effectivement qu'il s'agit de, de ceux-là qui ont eu à pouvoir avoir cette expérience avec les Seigneurs qui connaissent leur maître effectivement, qui ne sont pas dans les flou, mais qui sont réellement dans l'attente avec assurance. Vous savez encore de ces disciples Il dit, oh, maître, maintenant que nous savons, nous reconnaissons que Dieu est sorti de Dieu, parce que tu le parles si clairement. Jean chapitre 16. Vous savez mmh. vous souvenez encore Vous ne pas encore lu hein je Jean chapitre 16. Si hein, je me comprends. C'est ça. Jean chapitre 16. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. Le leur vient, où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous le demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je ne vais faire pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti des dieux. Je suis sorti du Père, je suis déjà le monde, maintenant je quitte le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Mmh. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas mmh. besoin que personne t'interroge. Mmh. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti des Dieu. Amen. Bien aimé, frères et sœurs. Les seigneurs, vous savez, à ces disciples, à ceux-là qui se sont donnés davantage à lui, le Seigneur lui vient. C'est comme je exemple. Alors là, nous sommes rassemblés sommes ici, nous écoutons la parole. Il y en a de ceux qui se disent, mais cet homme, qu'est-ce qu'il nous raconte il pas là, Il y en a de ceux-là qui, pendant qu'ils sont assis, le Saint-Esprit développe encore dans leur cœur et dans leur esprit la parole que nous entendons. Mmh. Les uns sont fâchés et critiques, les autres sont dans la joie. Il dit, oh Seigneur, mais gloire à toi. Qu'est-ce que cela veut dire Ce que la Bible dit que le Seigneur lui-même, vous savez, quand la Bible nous montre effectivement, il dit, mais lorsqu'il était en fou, quand la foule venait, parlait en pas C'est vrai mmh. Vous savez cela Donc c'est, ça, mmh. non, ça dit, hein, Mathieu, j'ai être... Et puis, on va, c'est on Et ça, sont partis avec des idées, comme ça, comme ça, qu'est-ce qu'il m'a voulu dire, et puis, et puis, et puis, on voit les disciples qui s'approchent à et lui. Amen. Qu'est-ce que la réponse que le maître a donnée? A vous. Il vous a été donné. de connaître le mystère du royaume des Dieu. Amen. Ah, mais à vous, oui. Mm -hmm. C'est pourquoi, voici ce qui veut dire, effectivement, la parole du sommaire. Alors, il commence à leur faire comprendre les choses. C'est pour ça que si nous avons un cœur bien disposé, le Seigneur, va vous sa ça. Amen. Il doit toucher votre cœur, mais ça fait si vous êtes assis là et vous pensez à tel de qui, à ceci, à cela. C'est normal que ça rentre ici, ça sort de notre côté. Et on sort comme on était rentré. Mais si nous disons, Seigneur notre Dieu, mais parle mon cœur, parle moi aussi, mm. on sortira d'ici différent. différents. Mm. C'est sûr et certain. Parce que il n'a pas changé. Il parle encore au cœur. Alors, nous vous prions, frère. Voyez-vous, là, c'est un peu clair. Ce n'est pas au soi-disant, il parle en fait aux frères, à ceux-là qui ont reçu le Seigneur, à ceux qui croient en son nom, pas aux soi-disant, mais au Saint-Esprit, aux frères en Christ, aux sœurs en Christ, à ceux-là qui vivent vraiment, peu importe ce que le monde peut arriver à pouvoir dire, effectivement, mais ils sont tellement confiants dans le Seigneur. Et quand bien même on entend une nouvelle oh messieurs, mesdames et messieurs, vous savez, nous sommes dans une période de crise profonde. Les poignées le licenciement, vous savez, quand on, on parle comme ça, crise de licenciement, on ne dort plus bien. Mm -hmm. Tu peux vous dire, mais hein, crise, maintenant, comment on va vivre Licenciement, j'ai certainement licencié à mon travail. Alors, c'est les cauchemars, c'est les soucis, maintenant, c'est les calmants qu'il faut prendre pour pouvoir arriver à pouvoir maintenant tamponner parce que sinon, on les est en, Mais en fait, un fils de Dieu, on parle de crise. je lui dis sincèrement, bon, il est tranquille. Amen. Mais c'est la vérité, frère. Il est tranquille. Pourquoi Parce que son assurance n'est pas dans les, les, les travaux ou dans les clients. Dans Et les, en crise. Amen. Ces lendemains sont assurés par le Seigneur. Amen. Quand nous avons confiance en Dieu, frère, tout ira très bien. Amen. Il en soin. Vous savez, frère, regardez bien. Quand la famille a séduit, effectivement, la vallée d'Israël pendant trois années, qu'est-ce qui s'est passé, là L'homme de Dieu, effectivement. Le prophète est dit, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que la famille s'est lise à et à droite, cet homme de Dieu a été conduit vers un torrent. C'est vrai, non? Amen. La bah, tellement si puissante mais l'homme était assis. Les corbeaux apportaient la nourriture. Amen. Dieu prenait soin de son serviteur. Amen. Si toi tu sers sais, Dieu, ma soeur, si toi tu sers mon frère, effectivement, Dieu prendra soin de toi. Amen. C'est sûr et certain. Nous sommes Amen. les fils et les filles de Dieu. Nous avons Amen. été appelés par Dieu. Nous devons avoir la foi le de croire que dans toutes les circonstances. Amen. Souvent qu'ils arrivent. oh, on va la paniquer. Oh oui, oh, oui. Un fils de Dieu ne panique pas, un fils de Dieu a toujours. Et c'est a dit, et la paix. Amen. Amen. Que la paix soit avec vous. Et la paix soit avec vous. Donc, dans chaque enfant de Dieu, c'est toujours la paix, jamais la panique. Amen. La panique est pour les, les incroyants. Ils n'ont pas de Dieu. La il Bible dit, il dit, je suis l'éternel ton Dieu. Il dit, quoi, invoque-moi dans ta détresse. Je te délivre, mais? Amen. et tu me glorifieras. Il pas dit ça aux païens, mais il dit ça à toi. Amen. Amen. Ce qui montre que tu ne crois pas en Dieu, c'est tout à la panique. Un peu la parole. Oh, oh qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va manger Non Les oiseaux du ciel, les seuls de moissons. Tu on prends soin. Regardez ceci, frère et soeur. Dans notre pays ici, qu'est-ce qui se passe Quand il n'y a pas de choses avant tout, ce n'est qu'il n'est plus Qu'est-ce qui se passe Ils ont pas la nourriture. Mais qu'est-ce que Dieu fait Il touche le cœur d'une dame la voisine et va acheter des graines. Amen. C'est mm -hmm. sûr et certain. Vous pouvez démonier ne pas voir les gens à côté Mais les gens vont acheter des graines dans le marché pour semer pour les oiseaux. Amen. Qu'est-ce qui fait ça C'est Dieu. Amen. il prend soin des oiseaux, à contre ce nos trois fils de Dieu mm -hmm. Dieu ne peut dire pas prendre soin des trois. Oh Amen. non, frère. Il faut que nous réalisions la grâce que Dieu nous a accordée. On n'a pas eu la de la on a le fils de Dieu, croyant que Dieu est capable. Dans toutes les circonstances, il pourra toujours pour ton besoin. Mais si tu ne crois pas, alors c'est normal que, effectivement, tu passes par toutes ces choses-là. Parce que l'incrédulité arrêtera simplement l'incrédulité. Mais le fils de Dieu, celui qui croit, il avance. Alors, il dit ici, que Dieu soit béni, nous vous prions, frères ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sang. Vous comprenez ça? Mmh. Donc, un fils de Dieu doit toujours être dans la source, savoir s'attendre au Seigneur. Et effectivement, que oui, il venait telle chose dans la vie, mais qu'en est-il, effectivement? Et accorde moi la grâce parce que le Seigneur se révèle toujours à celui qui le cherche. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, vous avez... toutes ces paroles-là ne sont pas écrites. Okay. Ça fasse la bonne musique dans nos oreilles, comme on vient, on chante, et puis à ce moment-là, on, on, on appelle sa conscience. Oui, j'ai été quand même dimanche à l'assemblée de matin, du les matin, et puis on a entendu des beaux chants, et puis on est parti. Et en fait, ce n'est pas les chants que Dieu cherche. Dieu te cherche, toi, et par sa parole, qu'il veut que tu entendes. Et que tu gasses ta parole, effectivement, dans ton cœur, parce que quand tu sors, et ces preuves vont t'attendre à l'extérieur. Mmh. La parole que tu as reçue maintenant, elle va maintenant agir en toi comme un bouclier. Amen. Parce que si tu as la foi dans cette parole, le preuve qui viendra me trouvera effectivement une personne bien assise. Mmh. La Bible dit quoi Résister à Satan une fois faite. Et qu'est-ce qu'il va Il va, Amen. Faire. Amen. va danser avec vous. Non, non, non. Il va fuir. Amen. Amen. C'est sûr un certain, frère. Il va fuir parce qu'il faut le résister. Quand est temps pour le résister. Il faut avoir une base sur laquelle il est Mais je ne vais pas l'écrire. Parce que la foi s'approche de la parole de ah Dieu. Ouais. regardez bien, regardez les cas d'Abraham. Hey, si vous un parrain, il se lève le matin et il que va aller. Oh, ça va ma femme, Tu vas voir un bébé. Il pouvait rester là pendant 180 ans. Ça ne va même pas accoucher Il dit, je crois tout mon cœur que tu vas voir un bébé. Jamais. Pourquoi Parce qu'il n'est pas une parole de promesse. Il fallait d'abord qu'il reçoive la parole. Elle me dit ça a ma femme. Mm -hmm. Que est de la vie en passe, Dieu enfantera. Pourquoi Parce qu'il y a une parole de Dieu. Dieu m'a dit à moi. Mm -hmm. Et ça, ta femme aura un fils. Mm -hmm. Alors la foi a quelque chose. Mm -hmm. Sur quoi s'accrocher mm -hmm. C'est pour ça que Dieu veut vous parler. Dieu veut que vous employiez sa parole. Mm -hmm. Que si maintenant votre foi, vous allez se dire ce difficile, la foi être... Peut... Ah La Bible dit. Mm -hmm. Alors, tu t'accroches à cela. Tu as la victoire. Parce que c'est la parole de Dieu à la puissance de pouvoir transformer. Pas ton imagination, pas ta piété à toi, mais la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne vient pas le matin pour faire la présence. On vient parce qu'on veut écouter. On vient parce qu'on veut prêter attention. On vient parce qu'on veut recevoir de la part du Seigneur. Parce qu'on dit Seigneur, notre Dieu, je vais avoir quelque chose qui m'aiderait à m'accrocher davantage à toi. À pouvoir te servir effectivement. C'est sûr et certain. Vous votre bon, attention aussi. Si ce matin, mon frère ici, bien aimé, vous aurez annoncé ici que nous avons notre bien-aimé frère qui vient, c'est hey, ces bon, qu un précieux frère. Alors ce frère-là, encore quand chaque fois qu'il vient dans l'église, tous les membres qui sont là, il a toujours un chèque de 10 000 euros. Donc chaque est dans l'église, effectivement, parce que le Seigneur a, a beaucoup de moyens. Alors il vient avec sa valise là, on va de l'église, Amen. Amen. N'oubliez jamais ça. Ça vaut plus que tout ce que vous voulez faire. Parce que vous ne savez pas ce que l'on donne ça. Qui vous dit que demain vous vivrez Vous pouvez rentrer chez vous à la maison de la séjournerie. C'est parti. Qui va vous réveiller C'est votre argent ça va rester sur les comptes. Et qui va les prendre C'est le gouvernement. C'est sur les certains. Tu as souffert pendant 60 ans, travaillé, avancé. Des... Oh, même on a même les mains qui souffrent effectivement, tu vas voir la pension. Mais la pension, tu es parti avant la vas dans la pension. Qui va avoir cet argent-là Le gouvernement. Il faut avoir ton trésor là-haut. Amen, Amen. Amen. donne du temps au Seigneur. Mm. À la télévision, on peut rester là-bas pendant 8 heures. Suivez-le. Aïe, Oui, ça fait. Pendant 8 heures. Mais pour une heure et demie, la parole est de Dieu. On commence à... Faire. Bon, et si mon pasteur, j'avais rendez-vous à 13h juste. Et comme maintenant les pasteurs, le texte pasteur bon, je dis au voir, quand vous l'avez invité, je parle. Mais c'était un euh, film de télévision, on n'aurait même pas d'excuse. On resterait là totalement. En fait, voilà. Le Seigneur dit ne euh, vous ébranlez facilement dans votre bosse. Mmh. Soit par quelque inspiration, mmh. soit par quelque parole, mmh. ou par rien, mmh. quelque... l'être qu'on dirait de venir de nous, comme si les jours de Christ étaient déjà là. Mmh. Mmh. Alors là, comprenez bien que ici, là, on s'adresse à ceux qui ont reçu la parole. Parce que nous la grâce de pouvoir entrer dans les choses de Dieu, qui savent que le Seigneur revenir. Et quand on parle du jour de Christ, on va savoir de quoi s'agit. Et vous remarquez ici, cet homme dit, comme si le jour de Christ était déjà là. Et en fait, si nous regardons, nous posons la question, est-ce que dans quel temps nous et cela, la chose qui est importante pour nous aujourd'hui, pour nous qui avons reçu la grâce de connaître, nous devons réaliser une chose que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Nous ne sommes pas dans le jour du Seigneur. Nous. Ah, vous dites, mais Frère Léonard, c'est quand même bizarre. Parce que, mais regardez bien, Frère. Maintenant, très bien. Il nous dit ici, faites attention. Il dit, comme si le jour de Christ était déjà là. Qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur Regardez très bien, pour que nous puissions d'abord nous savoir où est-ce que nous en sommes. Dans ces temps où nous vivons, si nous sommes rassemblés ici, c'est parce qu'il y a un événement qui s'est passé. N'est-ce mmh. pas vrai La Bible dit, au temps du soir, la lumière apparaîtra. Amen. Et quelle est la promesse qui va avec cette parole des mataris C'est la chine, regardez très bien. Il y a Malachi. Malachi. après Zacharie, vous avez effectivement Malachi. Malachie, chapitre 4, regardez très bien. Malachie 4, il vous dit. Malachie 4, verset 5. Il nous dit. Voici, voici, voici, je vous enverrai et lis les prophètes. Quand Quand Je vous enverrai et les prophètes avant que le jour de l'Église. Amen. Ah, pas, pas pendant le jour de Christ. Non. Avant que ce jour. Avant que ce jour ne puisse arriver. Alors la Bible dit, je vous enverrai et les Pour quelle raison Pour quelle raison Parce qu'il y a un jour qui doit venir. Être... Et la Bible nous montre effectivement tellement de prêtez une attention. Il dit, avant que ce jour, ça c'est le jour, avant que ce jour ici arrive, je vous enverrai, il des les prophètes. Avant que ce jour, donc, il dit, avant que le jour de l'éternel arrive, vous voyez bien, ce jour grand, on redoutera. Amen. Et ça, être ça. Avant que ce jour arrive, il nous envoie en vous un message, ça, il aussi une parole, effectivement, avec un prophète, avant ces jours. Pourquoi Et la Bible dit, pour ramener le cœur, d'ici, pour ramener le cœur des enfants à leur père, avant que ce jour-là n'arrive. Donc nous ne sommes pas dans ces jours. Ah. Vous comprenez très bien, c'est d'une importance capitale et avec eux, parce que mes frères et les soeurs, nous qui avons reçu la parole de Dieu pour ce point ici, nous ne devons pas prendre les choses de Dieu à la légère. Nous serons sévèrement jugés. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour nous, que nous sachons parce que c'est une grâce extraordinaire que Dieu nous a réellement accordée. Nous vivons avant le jour du Seigneur. Et avant que ce jour ne puisse venir, et quand Dieu a cela, si un prophète est envoyé avec un message, ce que ce jour approchent, mm. Et ce jour pareil, il réellement venir. Et sais que vous connaissez cela. Mm. Et Dieu te bénisse, avec Donc avant que ces jours ne viennent, effectivement, nous ne sommes pas dans ces jours-là. Mais avant que ces jours ne viennent, parce que, qu'est-ce que la Bible dit Ces jours, comment sera-t-il La Bible dit, c'est un jour. Oh, mm. N'est-ce pas, vrai Amen. Ah oui, c'est sûr, c'est ça. Pour bon, que tu tombes pas, tu es tellement ah, si profond. Alléluia. Regardez, regardez cela. Nous reprenons le petit service. Pardon frère, il faut que tu me dises à quel âge je dois arrêter parce que je vais arrêter notre temps. Dans 5 minutes, 10 minutes. Oui, dans 5 minutes, je vais Mais je vais dire simplement le mot en Oui, je vais arrêter aussi. Merci frère. Mais je vais dire quand même. Regardez, regardez ici. Merci frère pour le temps. Dans les deux qui sont ici, Ici, prêtez bien attention à la finie. Merci. Merci, Je vais encore. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre sens, de ne pas vous laisser troubler. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore, dans certaines écritures, de même, mais dans certaines écritures, cet homme, l'apôtre Paul, nous dit, il y a Déjà, des, des gens qui enseignent que la résurrection a déjà eu lieu, mmh. et ceci et cela, ainsi, ainsi, ainsi. Vous vous souvenez encore de cela mmh. Et ces nombres sont immédiats, ainsi, ainsi. Et qui vous connaissent, là Et là, vous savez, il faut que chaque chose soit placée juste à sa place, pour que nous puissions avoir le tableau exact du Seigneur. En fait, que nous sachions où est-ce que nous sommes, mmh. comme cet homme de Dieu pourrait prêcher en disant. Messieurs, quelle heure est-il Amen. Il faut que vous sachiez là il est pour que l'empressement s'y mette encore dans la préparation. Le peuple de Dieu ne peut pas être un peuple qui marche comme quelqu'un, qui a des ténèbres, effectivement. Alors que les saints et qui disent que moi les seigneurs, Dieu, le bon berger, qui les fait sortir, je marche devant eux. N'est-ce pas Pour les conduire. Alors si le Seigneur nous conduit. Nous ne sommes plus dans la ténèbre. Nous sommes, nous marchons. Je vais, tu vais aller vite, tu ne vas pas beaucoup Parce qu'elle est très bien. C'est là ce que l'Écriture nous dit ici. Elle est très bien ici. Donc, donc, donc, donc. tant. 1 Samuel chapitre 5. Elle est très bien. Pour que nous comprenions ce genre de choses, mais on n'a pas beaucoup de temps. Regardez. Verset verset 4. Verset 7. Chapitre 5, la mission, effectivement. Dit, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous a dit. Là, vous savez bien vous-même que les jours, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Vous savez ça Quand les gens du monde pêchent, un sur... hein, de jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Donc, personne ne sait quand le voleur viendra. Mm -hmm. Parce qu'il ne va pas vous dire, oh madame Juston, je veux venir chez vous voler à 4h50 du matin. Ça, c'est plus en voleur. Non, le voleur, il ne viend... vous prévient pas. Pendant que madame Juston dort bien tranquillement, elle a pu son somnifère. Lui, il dit, mais c'est ton ministre, calme-moi dans la nuit. C'est comme cela, en fait. Et il dit, mais le jour du Seigneur, il y en mm. a comme un voleur dans la nuit. Ah oui, lorsque personne ne sait, en fait. Mm. Il est très bien, les gens sont le le le il il, dans le -là, qui la là, leur projet, leur programme, il y a des saisies. il dit, mais c'est à ce moment-là qu'il se lavera. Il dit, mais pour vous, frère. Amen. Pour vous, frère. Amen. Mmh. Faites ouvrir bien vos oreilles et vos yeux. Il mmh. dit, bien, bien. mais vous allez bien, verset 4, il Mais vous, frère, mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous souprennent comme un voleur. Gloire à Dieu. C'est sûr et certain. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Lorsque la lumière est brie, effectivement, nous marchons sur la lumière. C'est sûr et certain. Parce que nous voyons comment ça se passe. Nous comprenons effectivement que voici les temps. Et les signes à et ça, c'est absolument nécessaire. Et, et, et, et, et, parce que pourquoi Parce que c'est tous les enfants de la rivière et des enfants du jour. Il et nous éclaire. La maison, et nous continuons ici, il dit. Donc, il dit que personne d'autre soit par quelques paroles, ou pas quelques que mon de nous, comme si les jours de Christ étaient déjà là. Amen. Alors il nous montre effectivement, nous, votre attention ici sur le il nous demande, nous, effectivement, comment nous, nous pouvons être dans l'assurance que les choses que les hommes peuvent dire, effectivement, ne peuvent pas nous être Et comment est-ce qu'on peut arriver à pouvoir avoir cette assurance Parce que là, ce n'est pas par la chose de Dieu, la chose de Dieu est ainsi. Parce que tout ce que Dieu a dit suit toujours un programme que le Seigneur a établi depuis le temps ancien. Amen. Amen. Je vais ici. Vous souvenez encore de ces Regardez très bien, en fait. et pourtant c'était dit clairement dans la parole de Dieu. De quelle manière le Messie allait. Vous vous souvenez La Bible disait clairement que et voici une vierge au concert. Elle verra enceinte et enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. N'est-ce pas vrai Amen. Vous remarquez très bien, frère, tous lisent cela, tous savent cela, effectivement. Mais quand le Seigneur est venu et qu'il m'a dit, effectivement, qui avait connu cela Qui avait connu cela C'était comme vous c'est vrai. Il savait, il lisait. Mais ça a avancé ceci. En fait, l'écriture, c'est la compris, Exactement. La manière dont le Seigneur l'a dit, Je termine pour ce Elle est très bien. Même quand Marie est tombée enceinte. C'était où? À Jérusalem. Mmh. Et il y a resté effectivement à coucher parce que Marie pensait simplement qu'elle va coucher à Jérusalem. Mais la Bible avait dit quoi? Au toi, Bethlehem et Fratin. Ah, Amen. Amen. Amen. Même à la neuvième veille du mois, Dieu devait fait là-bas à Bethlehem. Amen. Amen. Parce que l'écriture avait dit Bethlehem. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, frères et sœurs, nous devons observer la parole de Dieu Amen. et avoir l'assurance effectivement. Dans les choses que Dieu a déjà annoncées d'avance, pour que nous puissions avoir la vision des tableaux, effectivement, pour que notre foi soit nous, dans ce que Dieu a dit et non pas dans ce que les hommes ont dit. La Bible dit avant, il dit, à vous, me le pour que ces jours-là, avant que ces jours-là ne viennent, il faut d'abord qu'il mmh, mmh, tu sais, y ait quoi L'apostasie. Amen. C'est vrai, sans l'apostasie, il n'y a pas ces jours qui ne viennent pas qui est l'abandon total de la parole de Dieu. Frère, nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Oh, Mais regardez-vous dans votre marche. Uh -huh. Le jour où vous avez cru, faites-moi la parole de Dieu et que le message vous avez reçu, quelle vie vous mêliez uh -huh. Uh -huh. Vous avez la crainte de voir péché, frère. Uh -huh. Mais maintenant, vous avez changé la parole de Dieu. Au lieu que vous vous adaptiez à la parole de Dieu, uh -huh. Uh -huh. la parole ça doit vous. »« C'est vrai. C'est <rire> la postérité. L'abandon, en fait. <rire> La parole est du nom mon Dieu. La bande de la parole. Et les mêmes frères et sœurs. nous devons nous exécuter. Sincèrement, frères et sœurs, ne jouez pas aux chrétiens. Ne jouez pas aux émails, au, au bon, j'ai validé, l'église, c'est suffisant, j'ai écrit au message, c'est suffisant. C'est une très bonne chose, mais le message n'a jamais sauvé ta sœur. C'est Christ qui sauve. Et la vie de Christ étant en toi, cela témoigne que tu es un fils. Mmh. C'est cette vie en fait en nous qui manifeste que nous sommes. Nous permis au travers de ces chants, de prières et cette parole que notre frère nous a distribuée de pouvoir être nourris, Nous avons besoin de cette nourriture, Seigneur, comme chaque fois qu'un frère vient nous parler, Seigneur, c'est à la que nous soyons établis sur les promesses de Dieu. Maintenant, Seigneur, nous avons notre nourriture dans notre cœur. Puis-tu faire, Seigneur, qu'elle puisse, Seigneur, de nous donner des forces, des forces pour notre, vie, pour notre cœur, pour notre vie entière afin que lorsque nous allons sortir, notre frère l'a dit, lorsque l'ennemi va arriver, nous puissions le chasser. Comme tu l'as chassé avec un doigt, Seigneur, tout ennemi qui venait à nous voir. Nous puissions être fermes. Nous puissions, Seigneur, avoir confiance en ta parole. Nous puissions sortir dehors, Père, et affronter ce monde avec le sourire. Comme nous l'avons vu, Seigneur, cette semaine, Seigneur, au travers des catastrophes qui sont arrivées. Des frères et des sœurs ont pu chanter la gloire de Dieu dans ce monde. Alors que tu nous as donné tout en abondance aujourd'hui de nos pays, Seigneur, que nous puissions maintenant être intermis, afin que le jour terrible ne nous surprenne pas. Mais nous puissions vaille pour cette et dans les bons qui arrivent. Béni soit-tu Seigneur. Garde-nous, ramène nous dans nos heures. Bénis le frère qui va partir Seigneur pour demain. Prépare déjà la réunion de cet après-midi. Et que chaque cœur qui est déjà être préparé à ma nous dans ce message. Que la gloire revienne à toi seul mon Dieu. Amen. Et sur le sang de Jésus-Christ, nous te venons pour chose pour ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse le bien-aimé. Amen. Cette terre, toute chose à une fin. Je vous recommande entre les mains du Seigneur. Dieu vous bénisse. Saluez-vous d'un sa baiser, comme l'apôtre Paul vous dit. Amen. Amen. Amen. grâce à notre Seigneur chacun de nous. Nous vous aimons. Amen. Nous vous aimons en Jésus-Christ. Amen.